Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Disney Dreamlight Valley, voilà, deuxième vidéo, let's go Nouvelle caméra, voilà. Je vais vous présenter un petit peu la prairie tranquille parce que voilà, j'ai tout refait. Et je suis plutôt fière de moi. On arrive à la prairie tranquille par là, comme ça. J'ai mis la petite fontaine juste ici, avec un petit chemin qui part comme ça. Et là ici, nous avons un petit quartier avec la maison de Dingo, la maison de Mickey et la maison de Minnie. Et un peu plus loin... Ma maison Voilà, voilà Je suis contente aussi qu'on puisse enfin changer la couleur des maisons. Parce que, bon, le jaune, ça va deux minutes, quoi. Donc voilà, hein, en passant, voilà, Mickey avec sa belle petite tenue. Beau gosse. Là, on va aller vite fait au magasin, voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Ouh, c'est beau, ça. Ça, je prends. Voilà, Mirabelle aussi, du coup, un des personnages qui a été ajouté euh, dernièrement. Très sympa. J'aime surtout beaucoup sa maison, vous allez voir. Ah, le pantalon, il est sympa Oh ça c'est beau ça, ça j'aime bien. Le fauteuil à côté il est sympa aussi, je l'achète. Ok, ok, ok, je pense qu'on a déjà fait le tour. Il y a Anna là-bas. Putain elle était ah. posée bizarrement non Je sais pas, Disney quoi. Je vais aller vous présenter du coup aussi euh, les hauteurs glacées parce que j'ai tout modifié. Bon là je vais vous avouer que je me suis quand même inspirée de quelqu'un, d'une vidéo, je vous mettrai euh, la miniature, enfin le skin de la vidéo. Mais voilà je trouvais que son idée était pas mal. Oh à coffre Ici, j'ai un peu copié, j'avoue. Donc voilà, on rentre comme ça. Donc un petit chemin tout sympa. Et puis là, nous avons la maison de Anna et Christophe. Le traîneau de Christophe juste là. Des petites décorations par-ci, par-là. Beaucoup d'arbres. Hein. Oh, Olaf Lui aussi, il a été ajouté à la dernière mise à jour. Je l'adore. Donc une petite fontaine ici. Et là, on arrive à un jardin que j'ai pas encore fini. Mais voilà, un petit jardin pour faire des dîners en amoureux. Voilà, sous la neige, tout ça. Ici, à partir d'ici, c'est moi qui ai improvisé de nouveau. Donc voilà. Il n'y a pas encore grand chose. Nous avons ici ben, de nouveau euh, un petit croisement, un hein, sort de petit carrefour. Ici, nous avons l'entrée de la grotte. La fontaine, je l'ai posée là en attendant parce que ouais, je ne savais pas trop où la mettre. J'avoue que, que je commence vraiment à être fan de mon village en vrai. On va acheter du matériel ici. Il y a aussi un truc et ça, c'est giga pratique. genre. Bon, Sauf quand Christophe ne vient pas. Ok, j'ai cru qu'il faisait grève. C'est que le charbon, maintenant, on peut en acheter à l'infini. Donc, ça, c'est vraiment très cool quand on doit cuisiner beaucoup. Et euh, même les autres matériaux, maintenant, on en a plus. Genre, du bois avant, on en avait 10, maintenant, on en a 20. Donc, c'est cool. Les pierres, bah, pareil. Ça, pareil. Les verts on en a 10 maintenant au lieu de genre 5 et pareil pour les lingots, la lingot d'or voilà. Donc c'est très très cool, c'est vachement arrangeant. C'est comme les coffres bleus aussi, donc ceux qui donnent des pièces de lune. bah Au lieu d'en avoir 10, on en a 50 et ça c'est génial. <rire> Il y a d'ailleurs une maison dans la boutique que j'aimerais beaucoup avoir mais que je n'aurais pas parce que je n'ai pas assez. Comme on peut le voir là, c'est cette maison. Elle est trop belle. Il reste plus que ça dans l'émission. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Enfin, genre pour l'émission de Noël, j'avais l'impression que c'était infini. Là, euh, j'ai vite fini quoi. Mini aussi, hein, du coup, avec la même tenue pratiquement que Mickey. Très joli. Et du coup, comme vous pouvez voir, bah ouais, entre temps, j'ai appris à faire ces. Voilà. On voit rien avec les arbres, mais j'ai appris à faire ces petits chemins là comme ça. Parce que les chemins tout droits, euh... nul. Ah oui, j'ai fait des petits chemins avec des petites pierres comme ça aussi, c'est pas mal. J'ai mis la maison d'Ursula ici parce que j'avais vu ça aussi chez quelqu'un et je trouvais que ça donnait bien, donc voilà. Je sais pas si vous entendez, il y a le camion de glace. J'ai envie d'une glace. Le camion de glace, il est déjà là. Il fait actuellement 3 degrés, mais tranquille. En vrai, il n'y a pas meilleur moment que l'hiver pour manger de la glace. Au moins, elles font pas et elles font pas. Ah, ah La maison de Mirabel, je vous en parlais tout à l'heure. Elle me fait coucou. Mmh. Ouais, j'ai mis la maison de d'Eric ici aussi. J'ai trouvé ça bien. Ici, j'avais commencé un petit bar. Genre une sorte de petit bar à cocktail. J'ai mis le bateau de Donald juste en face. Pour faire genre, tu euh, C'est le resto ou le bar. Enfin, bref. Vous comprenez. Ouais, moi, je suis plutôt fière de ce que j'ai fait de la prairie, en vrai. C'est très très joli. Donald, qui s'est encore cassé la... Non, pardon. qui s'est cassé la figure. Tonto. Oh là là, et quel maladroit. Hein Tiens, il n'y a plus l'effet. Il euh... y avait ben un autre son avec. Genre le... Je voudrais un petit coffre bleu. Il n'y en a pas. Bah voilà, on a fait le tour de mon village. Donald, pourquoi tu cours Hum, je me demande où est Donald, à l'asile. Bah voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye Ouais, la caméra continue.